Alors merci euh, de venir sur un sujet qui est un peu particulier, qui n'est pas spécifiquement sur le code, qui n'est pas spécifiquement sur une technologie, mais qui est, un, on va dire, une problématique euh, euh, qui, moi, m'intéresse depuis très longtemps. Euh, je suis, c'est un secret, je ne suis pas informaticien à la base, je suis plutôt issu de, de, de l'électronique et je suis arrivé euh, dans l'informatique au fur et à mesure. Et euh, bah, quand j'ai vu les problématiques de ressources, de consommation... Euh, dans le monde J2E, j'étais un peu choqué. <rire> et je travaille depuis sur l'optimisation de ces ressources. Et là, le, le thème de la présentation c'est euh, comment euh, et pourquoi il faut mesurer l'énergie. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question mesurer l'énergie dans son application, son site web, est-ce que, voilà, est, pas, on peut faire un petit sondage, est-ce que vous, vous vous êtes déjà posé cette question-là Jamais <rire> Bah, généralement, c'est le cas de tous les développeurs. Euh, alors moi, je, je m'appelle Olivier Philippot, je suis euh, CTO de Green Spector, Green Spector, on travaille sur l'éco-conception des logiciels et la mesure d'énergie. Voilà, C'est vraiment euh, un domaine un peu particulier. On fait une suite logicielle pour aider le développeur à, à travailler sur ça. Donc, on a fait beaucoup de R&D, on a, on a travaillé sur des projets open source et on a travaillé sur la mesure. Et euh, bah, on essaye de de sensibiliser au-delà de l'outil aussi sur la mesure de consommation, euh, qu'on pense très importante. Alors, un, un, une petite note, euh, euh, quand on va parler d'énergie... Cette présentation c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour les gros consommateurs, euh, Amazon, tout ça, parce qu'on se dit, euh, ouais l'énergie euh, c'est eux qui ont des problématiques, Et en plus on entend parler beaucoup de, de ce qu'ils font derrière avec les panneaux solaires, avec euh, euh, récupérer l'eau pour refroidir les data centers. Euh, le, le, la mesure d'énergie elle est importante pour tout le monde, on va le voir. Alors pourquoi Bah déjà, en mobilité euh, de plus en plus on voit des, des applications qui sont, qui sont plus utilisées, c'est-à-dire qu'elles sont désinstallées parce que l'utilisateur voit réellement ce qui se passe sur l'autonomie. Euh, alors parfois il ne voit pas parce qu'il a plein d'applications, mais parfois je vais installer, je vais voir qu'il se passe un truc, j ai, j ai, ça, ça a changé sur mon téléphone. Donc il va le désinstaller. Donc il y, y a un réel besoin de plus en plus de d'optimiser, de comprendre qu'est-ce qu'on va consommer sur le téléphone sur aussi l'IoT euh, parce que c'est bien, on développe sur l'IoT euh, en mode connecté et tout d'un coup euh, bah on va se mettre en mode avec batterie euh, en mode production et c'est là où les problèmes vont arriver donc on a un besoin de mesurer l'énergie euh, sur les serveurs c'est pareil on a pas, dans la keynote on voyait la, la division entre euh, le virtuel et le hardware, le, le virtuel et, et, et le monde du serveur. Là, c'est pareil, sur, on, on entend beaucoup euh, serverless, euh, des, des choses comme ça, mais derrière, il y a vraiment du matériel. Et ces ressources qui, que, on va dire que vous ne payez pas, de plus en plus, euh, l'usage est, est facturé. Donc, il y a bien une énergie qui est consommée par quelqu'un qui va devoir être refacturée. Donc, on voit aussi euh, de la refacturation. Quentin, dans la keynote, en parlait, c'est-à-dire que tout le monde va payer ce que l'application consomme. En tant que développeur, effectivement, actuellement, on pousse ça sur un serveur, et l'énergie qui est consommée, les ressources qui sont consommées, on, les... on commence à les payer, mais pas assez. Et il y a un phénomène aussi qui est, on va dire, alors c'est la loi de Vias. Euh... Qui dit que le logiciel ralentit plus vite que le, que le matériel s'accélère et on le voit surtout on va dire pas mal de logiciels on a une obésité euh, alors c'est pas parce qu'on programme mal c'est parce qu'on a une de plus en plus de couches logicielles on se on va dire on, on intègre des librairies on a des surcouches et on peut le voir sur le nombre de lignes de code même du kernel Linux euh, où on a une entropie et on n'a pas forcément une entropie de fonctionnalités. Euh, pareil, vous prenez des logiciels comme Windows, euh, quand on regarde la consommation nécessaire, c'est gigantesque. Donc derrière, euh, on, on a une certaine lenteur, une certaine euh, euh, obésité des frameworks et, et des logiciels qu'il va falloir optimiser et qu'il va falloir mesurer. Euh, voilà. Donc alors, comment mesurer l'efficience d'un logiciel. Alors je reviens souvent dans le monde euh, un peu automobile euh, parce que c'est vrai que on parlait du virtuel mais effectivement on n'est pas dans un monde virtuel, on est un monde où il y a du hardware et euh, on a beau se dire c'est des nouvelles technologies, les gens qui ont fait des systèmes comme les automobiles ont ont déjà eu ces problématiques. Et comment je mesure, on va dire l'efficacité et la consommation de ressources de mon véhicule C'est vrai qu'on a le compteur. Je vais euh, une Ferrari va entre 0 et 100 km heure en temps de seconde. Donc là, on est vraiment sur la performance, mais derrière, on n'a pas cette indication de, de consommation de ressources. Donc derrière, c'est pareil, dans le monde logiciel, vous allez être sur du temps de réponse, du, euh, du CPU, euh, et toutes ces métriques ne sont pas forcément représentatives de la consommation de ressources. excusez moi, je crois que... C'est l'effet du mot. Donc, ben on voit dans les véhicules, on, est, on, a, on, on a vu arriver de plus en plus des compteurs d'énergie. Donc quand je sais que je prends mon véhicule, je sais qu'il va vite. Mais en même temps, quand je pousse sur l'accélérateur, je vois que j'ai une consommation de temps au litre. Euh, donc je, je connais l'efficience de mon véhicule. Et, et donc cette mesure de ressources, euh, elle est intéressante dans le monde automobile. Et elle est nécessaire aussi dans le monde logiciel. Donc... C'est pour ça que on voit le profiling, tout, toute la consommation et tous les outils sont nécessaires pour savoir l'efficience de certaines choses. Et là, c'est le flemme grève de, de Netflix. Euh, c est, c est, on va dire, on, on voit pas si on consomme beaucoup ou pas. Alors, effectivement, c'est est énorme. Mais derrière, est-ce que ça veut dire que je consomme beaucoup sur le serveur Peut-être pas. J'ai beaucoup d'appels, j'ai une stack trace qui est importante, mais je n'ai pas cette information encore. Pareil, s'il a c'est 6 traces sur Android, euh, je vais savoir que tous les CPU sont utilisés, euh, mais est-ce que en fait ça, ça impacte l'énergie Parce que derrière j'ai la 3G, j'ai le, les cellules NFT, NFC, j'ai le, les cellules graphiques, donc tout ça, y a, les, les systèmes sont ultra complexes. C'est-à-dire que vous allez avoir de la consommation qui est issue de plein de composants. Donc si vous profilez le CPU, oui, c'est bien, vous allez avoir une indication peut-être si vous avez une surconsommation. Mais peut-être que tout va être déporté sur le GPU. Donc, la, la, la consommation globale du système va être très compliquée. C'est pour ça que nous, on pense que l'énergie, l'énergie, c'est un axe d'optimisation. Pas uniquement pour dire je vais consommer moins d'énergie, mais aussi je vais consommer moins de ressources globalement sur le système. Et quand je vois... Mon téléphone, par exemple, je sais que euh, si ça se décharge, si je vois une décharge euh, de la batterie, je, je sais que le système consomme et donc utilise des ressources. Après, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la 3G Est-ce que c'est le CPU euh, On va aller après plus en détail. En tant que développeur, on ne connaît pas la consommation d'énergie. Il y a plusieurs raisons, parce que déjà on nous a jamais demandé, euh, on nous a demandé euh, combien de cœur il faut, combien de mémoire, mais jamais combien d'énergie. Donc c'est c'est une problématique qui est totalement nouvelle et qui apparaît. Alors premièrement, bah effectivement, parce qu'on est dans un monde virtuel euh, et on oublie que derrière il y a du hardware. Et cette problématique hardware, on l'a laissée aux gens qui faisaient du matériel. On a dit, voilà, vous optimisez la consommation d'énergie des téléphones, des serveurs, vous respectez certaines, cette, certaines normes, et globalement après, ça va, ça va aller tout seul. Sauf, je reviens à la voiture, c'est comme si, euh, alors on disait, euh, on conçoit des voitures super efficaces en termes d'énergie, mais après, peu importe comment vous conduisez, vous allez euh, con pas consommer sauf que c'est pas vrai une, les voitures quand vous avez une consommation annoncée par le constructeur si vous conduisez comme un bourrin globalement vous allez consommer plus que ce qui est spécifié, donc c'est pareil dans le monde hardware et, et, et logiciel c'est bien que le, le, les, les constructeurs optimisent l'énergie mais derrière on utilise le hardware, donc si on l'utilise mal on va donc euh, consommer trop et puis il y a un truc c'est que on a été dans un monde aussi, c'était euh, buffet à volonté, free lunch, c'est-à-dire que scalabilité. Euh, ne, vous ne vous souciez pas des ressources que vous allez utiliser, euh, on fera de la scalabilité verticale. Euh, ne vous souciez pas de l'optimisation, on a 8 cœurs, on a 16 cœurs. Euh, sauf que, je reviens à la keynote de ce matin, on est dans un monde fini, un petit monde. Et en fait, ce, ce monde fini, bah derrière, on va consommer de plus en plus de ressources et on va devoir optimiser. En fait. On va se, se, se rapprocher du monde hardware, du, on va faire du DevOps, et, et on va payer peut-être les mêmes factures. Alors, ouais, pour, pour revenir par rapport à, à ce que vous aviez, ce que je vous ai demandé, il y a une étude juste qui est sortie cette année par des chercheurs aux états unis qui ont posé des questions sur l'optimisation du logiciel, sur la mesure euh, d'énergie, et effectivement, il y a on commence à avoir des équipes euh, qui, qui rentrent dans la cette mesure. Alors pourquoi Parce qu'elles ont un besoin derrière euh, d'autonomie, par exemple sur les applications. Il y a de retour, des retours sur les applications mobiles. Sur les serveurs, quand on voit sur les gros groupes les factures des data centers d'énergie, c'est gigantesque. C'est plusieurs millions de juste d'électricité. Donc sachant qu'en France, par exemple, l'électricité est, est assez à un coût faible, mais qui va augmenter... Euh, bah, il faut maîtriser ça. Donc, et la IOT en plus. Alors, avant de, de vous montrer euh, concrètement des, des mesures, euh, un petit rappel est-ce que c'est clair pour tout le monde Watt, water, joules, calories. Donc, calories, c'est pour, pour l'énergie de la bière. Euh, par contre, euh, c'est vraiment l'énergie. Les watts sont une puissance, donc c'est instantané. Actuellement, le projecteur consomme, euh, je sais pas, euh, je pense qu'il est à 500 watts. Voilà, 500 watts. Et par contre, il va varier et on va intégrer cette énergie, cette puissance, pour avoir de l'énergie. Donc c'est des notions qu'on euh, qu oublie. On les a vues euh, à l'école. On, on entend parler dans la facture d'énergie d'électricité de water après on n'est pas forcément familiarisé énormément avec ça alors petite question voilà 50 watts pendant 10 minutes ça fait combien d'énergie pardon ouais voilà c'est on est à 8 watts voilà, faut, faut donc on a intégré les 50 watts sur les 10 minutes et ça va être toujours sur un, une, une durée sur 10 minutes. J'ai ma facture d'électricité euh, à l'année de temps de kilowattheures par an. Euh, donc cette notion elle est importante parce que c'est vrai qu'on on est aussi beaucoup dans les systèmes, dans les serveurs sur le, le power cap. C'est que on est euh, le serveur, c'est 150 watts, c'est 200 watts. Sauf que cette notion, elle n'est elle est, elle est pas du tout liée au monde de software. Quand je mesure réellement ce qui, qui est consommé sur un serveur, ça, c'est 100 watts, 200 watts, c'est le max. Et on est généralement à 50 watts, avec des pics peut-être à, à 75 watts. Et derrière, on va intégrer cette puissance consommée pour avoir l'énergie consommée par le serveur. Pareil, mon... Mon laptop, là, globalement, me consomme normalement 22 watts. Et si je fais des choses dessus, je vais monter à 50 watts, parfois à 40 watts. Donc il va falloir, l'énergie, la puissance intégrée va être nécessaire. Alors comment, vous, concrètement, vous pouvez mesurer euh, Je ne sais pas si vous connaissez les mètres. Euh, c'est des petits appareils, donc vous pouvez en acheter, il euh, y en a à 50 euros, vous allez sur Conrad, euh, vous pouvez mettre derrière sur la prise. La limite ça va être que vous allez avoir une, une, un affichage instantané, ça va être difficile de lancer ces tests unitaires, de lancer son application et de comprendre. Mais déjà c'est une première notion de, de mettre ces petits appareils de mesure ou ces gros appareils de laboratoire pour voir l'énergie. Donc ça, ça c'est vraiment une première sensibilisation, alors les les appareils de laboratoire c'est utilisé par les chercheurs pour étudier des applications et donc c'est un peu coûteux à mettre en place, il faut mettre des systèmes qui récupèrent les logs, qui les analysent, euh, c'est pas du tout automatisable. Les petits wattmètres, c'est intéressant pour sensibiliser, c'est ce qu'on fait, on, on, donne, on en donne à, à certains développeurs, ils rentrent chez eux, ils mesurent le micro-ondes, ils mesurent leur soft et, et on rentre dans cette sensibilisation sur le coût de l'énergie. Euh, et sur des notions d'énergie Je crois que moi j'ai vraiment l'effet des mots, donc je ne pourrais pas vous montrer un truc, mais c'est pas grave. Ouais. Donc après, euh, ce que, alors je, je reviens. Euh, ce qui se passe, c'est que toutes ces contraintes d'énergie, tout ce besoin de connaître l'énergie, on, on commence à avoir dans nos systèmes, dans nos serveurs, dans nos téléphones, des sondes, des sondes cachées en fait, parce qu'on ne on, on sait pas qu'elles sont là, mais derrière elles sont. Euh, sur les téléphones, euh, vous avez des, des sondes. Alors pourquoi ces sondes existent bah, pour, consommer, pour mesurer euh, votre euh, état de charge du téléphone ou du laptop il faut bien des systèmes donc on a des puces qui sont intégrées qui sont utilisées par le système, sur les serveurs pareil, on a euh, souvent des cartes de management avec euh, euh, des what met intégrés euh, alors après, par exemple sur les serveurs Dell, il faut commander l'option pour avoir les informations, sur d'autres serveurs on peut contacter via IPMI euh, des, des choses, on, on a toutes ces informations qui commencent à arriver donc euh, ben on se dit, si elles existent sur le hardware, rien ne ne sera caché du logiciel et ça va commencer à remonter. C'est ce qui se passe. Euh, donc déjà, la première chose, oui. bah ici, vous voyez, j'affiche directement l'état de mon, mon, mon laptop. Vous allez voir que... Donc je le branche. Et donc là, voilà, je suis j'ai l'état, je suis en charge. Et je peux récupérer aussi d'autres informations comme l'état de charge... Euh, euh, la décharge alors ça comment on l'a euh, c'est assez nouveau c'est depuis quelques mois dans il euh, y a une API donc c'est batterie status API où on a ces informations donc là on peut imaginer les choses qu'on peut faire avec déjà de mon application web de mon système, je peux avoir une information sur ce qui se passe dans le hardware. Alors on peut l'utiliser en, en mesure pour savoir pour mesurer son application, mais aussi on peut l'utiliser pour commencer à faire des choses intelligentes. Euh, pourquoi pas euh, se dire tiens si j'ai plus de batterie sur mon site je désactive toutes les vidéos ou des, des choses comme ça adaptatives qui vont faire que je veux je vais être intelligent dans mon système et je vais m'adapter à ce niveau de d'autonomie. Si euh, sur téléphone, je suis dans un état critique de batterie, eh ben, je ne vais pas avoir du tout le même comportement du front. Euh, et là, je vais, je vais aider l'utilisateur sur son autonomie. Il va pouvoir continuer à avoir les fonctionnalités et aller plus loin. Voilà. Donc c'est très simple. Je vous invite à, à tester. Hein. Il y a plein de... Il commence à avoir des, des tutos pour euh, expliquer comment ça se passe vous avez battery level, voilà, vous avez le niveau batterie. Euh, voilà. Donc la limite, là, c'est que, bah, effectivement, on commence à avoir une information sur l'énergie, euh, par contre, c'est du niveau batterie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir une évolution, mais qui n'est qui est pas assez fine, parce que si votre soft, c'est un soft qui fait la vidéo du traitement, effectivement, 1%, vous allez le décharger très rapidement, donc vous allez pouvoir l'évaluer, que votre soft descend, fait descendre en faisant des boucles, donc vous allez faire des tests automatisés, vous avez lancé des tests de charge et puis vous allez voir de combien en combien de temps je descends d'un pourcent. Donc ça c'est déjà intéressant. Euh, par contre si votre site ou votre application est optimisée, euh, vous aurez fait, beau faire des boucles euh, ou faire des tests de charge, les 1% vous allez peut-être les avoir en une heure, deux heures et donc là c'est pas du tout réalisable pour des tests automatisés. Alors là... Nouvelle mesure. Donc c'est ce qui se passe sur mon laptop. Donc j'ai des watts qui sont affichés. Alors on a le package, le core, des RAM. Donc ça va dépendre des, des systèmes. Et ça, ça va permettre d'avoir réellement, en temps réel, de l'énergie. Alors... Ce système, s'est intégré dans, dans, les, dans les puces Intel. Donc là, on est sur... Une... Alors, c'est pas de la mesure réelle, c'est de l'estimation, mais qui est très proche du système. C'est intégré dans les processeurs Intel. Euh, ça s'appelle RAPL. Euh, donc, c'est intégré dans le noyau Linux. Hein. Vous pouvez avoir. Ces... Je vais vous montrer comment les intégrer. Donc, c'est vraiment natif. dans les outils de perf, vous avez ces informations. Et là derrière je vais avoir une information on voit qui est beaucoup plus de temps réel euh, qu'on peut intégrer et on peut euh, voilà si en bougeant juste la souris je vois que mon package augmente de 3 watts euh, si je lance des applications je vais monter jusqu'à 22 watts donc voilà c'est c'est c'est intéressant voilà, vous pouvez euh, vous trouver ça dans, dans voilà, le noyau et vous, vous pouvez afficher euh, l'énergie en microjoules. Vous avez des, différentes informations. Euh, Intel euh, fournit des un, un petit euh, c'est ce que j'utilise pour afficher un petit web service euh, qui, qui met à disposition euh, en localhost ces informations et vous pouvez aller les chercher. Donc voilà, c'est tout, tout ce qui est géré par le processeur en RAPL euh, va être estimé. Donc si vous avez un processeur qui gère aussi le graphique, vous allez avoir l'estimation graphique. Donc là, la limite, c'est qu'on est vraiment sur le système CPU, avec tout ce qui est autour. Euh... <coughs> si vous avez des systèmes autour, donc euh, la puce 3G, des choses comme ça, ça ne sera pas estimé. Mais déjà, c'est déjà une... quelque chose d'assez intéressant. Alors là, c'est ce qui, euh, je pense, ne fonctionne pas, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Euh... Donc là, c'est mon téléphone. Alors, pour, pour revenir juste au RAPL, ça c'est dispo sur les serveurs, Sur, vous avez d'autres systèmes, hein, sur, faut aller voir. C'est ça la difficulté, c'est que toutes ces informations ne sont pas forcément euh, publiques ou au moins très très connues, euh, et vont être liées au, au, au système. Donc là j'ai un téléphone LG, je suis connecté, donc normalement ça doit fonctionner. Bon, si ça ne fonctionne pas... Il vous me croyez euh, Là je vais chercher directement l'énergie du smartphone. Donc c'est une énergie là qui est en, en, en unité qu'il faut retrouver, c'est la difficulté. Donc comment on a ça, c'est encore, euh, je pense que c'est encore mieux que, que sur PC, c'est que là on a des puces qui vraiment mesurent l'énergie consommée au niveau de la batterie. Euh, donc c'est plus on vous allez être sur un système contraint et mobile, plus vous allez avoir des, des puces qui sont précises donc au début c'était vraiment de l'estimation euh, et de plus en plus on intègre dans les derniers téléphones on a ces puces intégrées donc après la difficulté c'est que certains téléphones et certains constructeurs ne mettent pas à disposition ces informations il faut aller les chercher certains, certaines puces sont, euh, sont assez précise par exemple moi ici le, la mesure euh, se, se fait toutes les 30 secondes donc c'est pas c'est intéressant mais pas assez pour euh, pour mesurer euh, des petites évolutions donc voilà par exemple sur sur, euh, sur des téléphones euh, des puces euh, qui sont les mêmes en fait vous allez trouver quelques puces de mesure sur tous les téléphones. Alors, comment sur téléphone on peut les récupérer Depuis Android 5, on a une API qui est dispo avec différentes informations. On voit le courant consommé en micro heure, la capacité en milliampères. Euh, et donc ça, ces informations, c'est Android qui les demande, c'est une API. Après, la difficulté, pareil, c'est que certains constructeurs ne provisionnent pas cette API, et vous aurez, il y a très peu de téléphones encore qui, même les Nexus, euh, ont cette information. Mais elle est, elle est intéressante, elle est, elle est existante. Alors, si je n'ai pas cette information dans Android, je peux aussi aller la chercher ailleurs. C'est ce qui se passe ici, où je suis sur un Android 4 où je vais la chercher, euh, bah, généralement, là on voit, euh, alors c'est un peu de la l'analyse, euh, il faut aller chercher ces informations euh, euh, dans plateforme, dans les drivers, et on a des fichiers qui, qui, qui avec le, le courant, avec les informations d'énergie. Donc ça c'est assez intéressant, vous pouvez la récupérer, et on, on peut euh, après il faut calibrer, il faut, faut se dire est-ce que c'est remis à jour toutes les 30 secondes euh, mais ces informations existent et ça va être le cas dans plein de systèmes, c'est-à-dire que l'information existe dans le système euh, et il faut aller la chercher, c'est la difficulté alors voilà, c'est des exemples qui montrent que c'est très simple en quelques... En quelques lignes, on peut récupérer l'énergie. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais euh, Qu'est-ce que j'en fais ben, Je peux l'intégrer dans euh, des, des gestionnaires, de de, de logs, dans, dans, des, dans des systèmes. Après, il faut des tests automatisés. C'est Dès qu'on va commencer à industrialiser les mesures... Euh, et le benchmark, il va falloir rentrer dans des systèmes de benchmark. Et donc, si je n'ai pas de test automatisé, mon application, euh, je, je la manipule manuellement et je regarde l'énergie, c'est bien, j'ai une première sensibilisation. Par contre, il y a plein de, de limites. Derrière, euh, est-ce qu'il y a un antivirus qui s'est lancé donc derrière la consommation va, va, va s'élever est-ce euh, que je veux faire les mêmes actions deux fois et, et la mesure va être répétable euh, est-ce que euh, euh, voilà, il avait pas, j'étais pas dans un état, il euh, y a des systèmes aussi qui sont pas forcément déterministes hein. si vous lancez euh, plusieurs fois la mesure euh, vous aurez pas les mêmes données, donc il va falloir automatiser et répéter plusieurs fois il va falloir avoir une plateforme de test euh, qui est assez euh, à stabilisé. Ce n'est pas son PC avec derrière Facebook qui tourne et puis euh, qui consomme derrière. Donc je, mes constats seront vraiment euh, faussés. Euh, et, et au final, répéter et être critique sur les mesures. Mais c'est le cas de tout benchmark ou de, tout, euh, de toute mesure. Euh, vous pouvez faire un benchmark et, euh, et le lendemain refaire le benchmark et avoir le, le, le constat euh, contraire. Donc euh, il faut, faut être critique sur son environnement de test, sur les mesures, sur ce qui se passe. Euh, mais euh, voilà. Une fois qu'on a, qu a ça, on, on peut aller plus loin. Alors, je, je vous ai montré des, des outils. Euh, il y en a dans tous les SDK. Donc nous Green Spector, alors c'est pas pour le vendre, c'est justement pour dire que on essaye d'aider euh, à la mise à disposition. Mais ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu attend, c'est aussi qu'il y ait <rire> potentiellement des concurrents. Ça veut dire que derrière on va avoir aussi euh, la mesure et, et, et va être euh, déployée. Et on pense que c'est nécessaire de commencer à se sensibiliser, à regarder. Euh, sans se dire « tiens, je vais optimiser l'énergie de mon application », je vais déjà connaître l'énergie de mon application. C'est-à-dire que si je sais que mon application euh, consomme tant, et que au fur et à mesure de mes sprints ou de mes évolutions, j'ai une augmentation de la consommation, une diminution, déjà je vais avoir des informations sur ce que j'ai fait. Si j'ai intégré une nouvelle librairie, un nouveau web service, et que ma consommation explose, bah, dans ce cas-là, je, je, je peux agir tout de suite. Euh, et c'est critique de, de, de connaître ça. Et on a fait un, un benchmark sur les 100 sites les plus consultés en France en prenant l'index Google PageSpeed. Donc il dit, euh, le site est ultra rapide si vous êtes à 100. Et on a mesuré la consommation de ces sites. Au final, on n'a aucune euh, corrélation entre la performance et l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui sont sur Google PageSpeed à 100 mais qui, qui sont les plus consommateurs. Euh, donc ce qu'on ce que, voilà, ce qu montre, c'est que c'est bien. Euh, si on va vers la performance, on peut aller vers, euh, vers l'optimisation énergétique et globale de ressources, mais on peut aussi passer à côté. Euh, euh, voilà. Donc c'est important, et on, on voit que si on ne mesure pas cette consommation globale de ressources, on, on a une certaine obésité, et c'est ce qu'on voit sur les logiciels. C'est-à-dire qu'on n'a pas mesuré la consommation d'énergie, on n'a pas mesuré euh, la consommation globale, et on a peut-être des performances qui, qui, qui augmentent ou qui sont stables, mais on a des, une consommation de ressources qui augmente. Et, et donc au final, euh, bah, si on a cette consommation de ressources qui augmente, on a donc besoin de plus de serveurs, plus, euh, plus enfin, moins d'autonomie, et après on se replie sur le matériel. C'est-à-dire que bah, oui, on se dit euh, sur, euh, sur téléphone... C'est pas grave. On va avoir des batteries là. On a des batteries de 3000 mAh. Avec la techno, on croit à la loi de Moore et à tout ce qui se passe autour. On aura des batteries de 6000, 10 000 mAh. Sauf que fabriquer ces batteries, c'est un coût environnemental, c'est un coût énergétique. Donc voilà, c'est dire que il faut essayer de juguler ça et pas se dire à chaque fois on va avoir du matériel qui sera toujours plus puissant et donc on n'a pas besoin de mesurer ça. L'idéal euh, en termes de, de monde fini et d'impact, euh, ça serait de se dire j'arrive à avoir à ressources constantes euh, une évolution fonctionnelle, une évolution du logiciel sans augmenter euh, les ressources. C'est à dire que bah, je vais rajouter, je vais multiplier par deux euh, mes, mes features sauf que je vais consommer toujours pareil. Euh, et ça, ça demande à, à mesurer réellement ce qui se passe. Euh, Voilà. Donc, alors, j'ai que faire maintenant Parce que c'est vrai que, vous, soit vous vous dites, euh, non, bah c'est bon, on mesurera plus tard quand il y aura plus d'outils. Euh, mais c'est de, déjà de se dire, euh, j'essaye je, je, de comprendre, j'essaye d'analyser globalement pourquoi mon système consomme plus. Et je vais essayer d'aller tout doucement vers la mesure, euh, vers l'intégration de ça déjà se poser quand je développe mon application euh, sur, par exemple sur la mobilité euh, quel est l'impact parce que souvent on va avoir des équipes de développement et euh, ils n'avaient pas pensé comme vous au début bah, tiens on peut mesurer l'énergie mais après quand on mesure et on montre que leur application est peut-être consommatrice ils disent ah ouais c'est vrai tiens euh, quand on, on lance les tests la nuit euh, là dernièrement euh, la batterie se déchargeait plus vite mais ils ne s'étaient pas posé la question avant euh, donc euh, euh, voilà, sur les serveurs, c'est pareil. Se dire euh, euh, quelle est la consommation. Même si je suis pas le gestionnaire, je peux demander au gestionnaire la consommation de ressources où je peux aller l'avoir voir. Et il y a une grosse problématique justement de DevOps, c'est-à-dire que actuellement sur les serveurs, les équipes logicielles n'ont aucune information sur ce qui se passe, alors que on pourrait avoir l'énergie euh, récupérée de chaque VM, c'est très simple, euh, redistribuer aux développeurs. Et je sais que mon application qui est sur 10 VM au global, cette VM consomme tant, tant, tant et tant. Et je sais, j'ai une conscience sur cette consommation de ressources. Et derrière, je vais agir. Après, passer à un mode de facturation, c'est ce qui fait peur. C'est de dire, ouais, si je connais l'énergie, si on remonte l'énergie qui va être consommée sur les VM, on va commencer à me refacturer de l'énergie. Mais en même temps, voilà. On peut avoir un cycle assez bénéfique sur ça. Donc voilà, je, je, je suis un peu en avance d'un quart d'heure. Euh, après c'est aussi la discussion euh, sur, euh, sur vos cas, sur vos critiques sur, sur, le, sur le domaine. Je ne sais pas si vous avez des questions Ouais. Alors, ouais, il on, on euh, y, y a des bonnes pratiques qui existent, il hein, y a des référentiels qui arrivent euh, sur l'éco-conception. Euh, ça, c'est des, des bonnes pratiques euh, que nous, on met en place. Mais avant, on peut aussi se dire euh, rien que sur je lis dans les courbes. <rire> C'est-à-dire que, alors ça demande peut-être une petite sensibilisation, mais. Euh, euh, je, on a un cas, j'ai pas montré, par exemple, euh, alors c'est côté, ouais, j'ai pas côté serveur de ce cas-là, mais euh, si je regarde, je minimise ma fenêtre avec mon browser et que je regarde la consommation, en fait, je vais avoir une consommation quand je charge le site à 22 watts, à, à, à, à 30 watts, qui va redescendre. Alors avant, j'étais à 22 watts, ça monte à 30 watts, et quand je minimise ma fenêtre et donc elle est plus visible, je suis à 24 watts. Donc Là, on est dans une courbe, on voit, on se dit, c'est bizarre. Pourquoi je ne suis pas re de, re remonté à 22 watts, descendu à 22 watts euh, Et donc, je connais mon application, je sais qu'il y a des scripts, et je me dis, bah, c'est peut-être les scripts. Et, et, et voilà, on est sur la détection d'une bonne pratique en disant, ben... Bah, ben maintenant, il faudrait désactiver des choses quand l'utilisateur minimise la fenêtre. Et ça, c'est assez simple. C'est pareil, il y a des API broadcastées sur HTML5. Euh, vous pouvez avoir euh, fenêtre minimisée, Et donc là, je coupe mes traitements. Et sur serveur, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'il va falloir associer ça à des tests. Et c'est vrai que si vous avez des tests de charge différents, ou euh, vous avez certaines informations, ça nécessite d'avoir des informations assez granulaire dans le sens où ça doit être sur une unité fonctionnelle et je vais pouvoir comparer la consommation des unités fonctionnelles. C'est différent du monitoring où, euh, où je vais voir l'évolution et là, bah, je, je, globalement, j'essaye de suivre le monitoring. Là, sur cette optimisation, on est obligé d'être sur ces tests-là. Donc effectivement, c'est pour ça que je disais, un des drawbacks, c'était euh, il faut automatiser et idéalement, il faut avoir une suite de tests avec différentes actions qui, qui regardent un peu les fonctionnalités et, et on, on va détecter des fonctionnalités ou des cas consommateurs et, et, et sans optimiser, comme je, je reviens aussi à ce que j'ai dit, sur l'évolution si j'ai la mesure euh, j'arrive à, à, à aussi à comprendre les, les, pourquoi euh, en intégrant telle librairie euh, j'ai eu une augmentation et si j'ai la mesure en continu je vais avoir ces informations mais effectivement, c'est une des difficultés. Hein, c'est de, de revenir à euh, euh, la mesure vers son code, quoi, vers à la ligne près. Est-ce que maintenant, vous voulez mesurer l'énergie Non Euh, alors je vais vendre ma chapelle, hein, il y a un green inspector, mais après euh, on, on a des outils qui sont euh, qui sont existants dans les systèmes. C'est ça, ça va être en fonction du système, on va avoir des outils. Donc la difficulté que nous qu'on essaye de de, de traiter, c'est de, de de gérer la totalité des outils pour les remonter aux développeurs de façon simple pour qu'il ait pas à faire des scripts, à faire des, des fichiers de, de logs et qu'il analyse. Mais déjà sans sans sans avoir d'outils, euh, faut aller un peu grappiller dans euh, dans son SDK. Il y a des infos euh, sur Android. Vous avez batterie Historian donc qui est pas dans le SDK, mais qui est euh, qui est géré par Google et qui permet d'analyser un peu l'énergie. Euh, voilà, ça va être de se dire je regarde un peu ce qui se passe dans mon, dans mon framework, dans mon serveur, et j'ai ces informations. Parfois, c'est juste demander, si on est sur serveur, aux, aux, aux équipes euh, Ops, justement est-ce que vous avez ces informations Est-ce que vous les avez dans le monitoring euh, Et puis, ils vont dire ouais, on l'a, mais personne ne nous l'a demandé. Et généralement, c'est ça. C'est euh, où on n'a pas acheté l'option ou alors euh, bah on ne sait pas quoi en faire. Euh, donc c'est plus euh, euh, voilà de, de remonter ces informations. Alors, non, en natif, sur Java, non. Euh, on va être sur la consommation euh, d'énergie. Alors, a, on, on, nous, on, on utilise un, une sonde euh, qui est développée par l'INRIA, qui est open source, qui s'appelle Power API, euh, qui estime l'énergie d'un processus. Donc, par exemple, sur Java, euh, bah, on, on peut euh, lancer Power API et il va... Regarder les ressources CPU mémoire du processus, donc de la JVM, euh, et estimer l'énergie. Ouais. Alors, ça n'aide pas et, enfin, la connaissance déjà c est, c est de, de, de, du niveau d'énergie, c'est déjà bien. Euh, après, effectivement, pour aller dans l'action, donc, on fait partie d'une asso association -moi, qui s'appelle le Green Code Lab. Euh, qui, là, on, on, on a écrit un premier livre qui s'appelle Green Pattern qui explique principalement les, les principes de l'optimisation logicielle, en termes d'éco-conception. Euh, on sort un label, par exemple, sur le site, sur le web, euh, qui, avec l'AFNOR, pour euh, travailler uniquement sur la partie web. Euh, dans notre outil, on a aussi des des pratiques. Euh, voilà, Mais c'est vrai que le, le, le domaine est nouveau. Donc, les bonnes pratiques... Euh, aussi arrive. Mais, sans parler de pratiques d'éco-conception, déjà, de prendre les pratiques de performance classique, ou euh, d'efficience, déjà, c'est déjà bien. Euh, voilà, c'est-à-dire que, là, je vais voir que, si, sur une VM je consomme énormément, après, je vais rentrer dans un profiling classique. C'est-à-dire que le profiling qu'on connaît dans les équipes, avec les outils de profiling, ça, ça va être applicable. Les bonnes pratiques aussi, derrière. Mais, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une vue globale. Et c'est ce qui manque un peu. C'est-à-dire que si j'arrive sur un système avec 10 VM et que je veux dire est-ce que ça consomme beaucoup ou pas, si j'utilise le profiling sur toutes les VM, je vais avoir un, un, un nombre incalculable de de données que je ne saurais pas traiter. Alors que si je suis plus haut niveau en disant ça consomme tant d'énergie... Ou, tangle, ou une autre métrique euh, et cette VM consomme beaucoup plus que les autres Un, à ce moment là je vais rentrer dans le détail euh, avec les outils classiques et les bonnes pratiques classiques oui oui, oui c'est comme tout domaine en fait c'est à dire que si on va intégrer la sécurité ça va casser des choses si on mais euh, on va dire on, on essaye on va essayer de alors tout, tout dépend du retour aussi c'est à dire que si euh, j'imagine que mon système bah, je vois que par rapport à mes confrères par rapport à, à d'autres applications ça surconsomme il va avoir un retour sur investissement c'est-à-dire que sur l'autonomie, euh, mes utilisateurs vont utiliser euh, plus les applications. Sur les serveurs, bah, quand je vais doubler le nombre d'utilisateurs, je vais rester sur la même VM et je ne vais pas rajouter une VM qui coûte cher euh, dans, dans, dans l'entreprise ou sur, sur, euh, en externe. Donc euh, il faut euh, les actions, ça va être sur ça. Et, et à ce moment-là, si c'est justifié, si on a mesuré, on a dit « Tiens, telle VM consomme euh, tant de water par an » Alors que normalement, on, on voit que les autres consomment temps. Si on, on, est, on optimise ça, on va gagner de temps. Et là, je reviens à ce que disait Quentin. On va, re, on va aller voir les, les comptables et puis on va, on, va le, on va leur dire, bah ouais, mais là, si on passe tant de jours d'optimisation, on va, on, on va avoir un gain. Et après, il y a une, une démarche de fond aussi. C'est de se dire, nous, développeurs, on va être sensibilisés à ça. Donc, effectivement, le, le jeton d'entrée, il est, il est un peu plus coûteux parce que comme je disais c'était un peu buffé à volonté et maintenant on, nous, on va commencer à nous dire bah non c'est plus ça en fait il y a des ressources qu'on qu qu paye donc on va devoir commencer à réapprendre des choses qui étaient avant à, sur l'optimisation qui était nécessaire euh, moi venant de l'embarquer voilà, je, je, de, de, de programmer sur peu de mémoire c'était une contrainte constante on a et après les bonnes pratiques on les connaît. Sauf que si on n'a pas cette contrainte là, pourquoi s'occuper la tête de ces bonnes pratiques euh, voilà. Et après c'est aussi de se dire, faut pas mettre tout derrière l'optimisation les, les, des, des, des systèmes. Alors là je suis je suis pas forcément d'accord par rapport à ce que disait Quentin sur la JVM optimiste c'est pas la peine de faire de l'optimisation de prématurée. Euh, il y a certains niveaux, c'est-à-dire que la machine euh, et les JVM et euh, tous les systèmes de compilation ne sont pas intelligents, c'est le développeur qui est intelligent. Donc plus je vais être explicite sur les bonnes pratiques, sur des, des, des choses dans le code, plus je vais euh, aider la JVM à optimiser. Donc si je ne connais pas comment elle fonctionne, euh, je vais pas pouvoir euh, Je vais utiliser euh, des HMAP, par exemple. Voilà. Alors que j'aurais pu utiliser une HMAP concurrente ou un hein, quelque chose dédié à mon usage. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se dire, ma méthode a un impact sur le hardware euh, et donc si j'utilise celle-là, quel est l'impact sur le hardware Et on n'est pas du tout dans un monde virtuel, on est dans un monde euh, justement euh, logiciel qui a un impact sur le hardware. Et c'est ça qu'il faut re, réapprendre. Une question Ben merci. merci. merci.